mm -hmm. Vais-toi, Jésus, notre sauveur, notre croix, notre Dieu. Nous élevons nos vies. Vais-toi. Nous élevons nos vies, Jésus. Oh, nous élevons nos vies. Oui, nous élevons nos vies. Vais-toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu, oh tu es Dieu, oh Yahweh, tu es Dieu, Yahweh, Dieu, tu es Dieu, oui Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, shalom, shalom, matata, je rejette semblée que le Seigneur te bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps, cette heure encore, cette heure, 21h que tu nous donnes, 21h GMT que tu nous donnes, ce rendez-vous divin que toi-même tu nous as donné. Nous pensons souvent que c'est toi, c'est nous qui, euh, qui te donnons ce rendez-vous, mais c'est toi, en fait, c'est toi qui nous, a, qui nous appelle à te rencontrer, c'est toi qui nous appelle à venir, à venir nous connecter à toi, à venir nous connecter à toi ce, ce soir, je veux te dire merci. Je veux te rendre grâce, je veux te célébrer, je veux honorer ton nom, je veux te dire merci pour la grâce que tu me fais encore de, de, de conduire ce temps d'adoration. Pour la grâce que tu me donnes d'avoir euh, pu dire oui, Seigneur pour ton invitation, parce que c'est toi qui m'as invité. Et tu sais quels sont les bons moments, pour me, tu as tu choisi tes bons moments pour m'inviter, je pense que c'est moi qui... Il rend service, mais en fait, c'est toi qui, <coughs> qui m'appelle qui pour me faire du bien. Et faire du bien à mes frères et sœurs qui se connectent aussi avec moi. Seigneur, je te dis merci. Le psaume 100 nous dit Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrons, en, je dirais, je dirais, entrons dans ses parvis avec des louanges, entrons dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrons-le, bénissons son nom, car l'éternel est bon, sa bonté dura, dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia Alléluia, Alléluia Seigneur, nous voulons te dire merci, toi qui nous appelles, toi qui nous invites, toi qui nous convoque, toi qui veux que nous passions un temps avec toi, nous voulons ce soir encore te dire merci pour ton invitation, nous voulons que ce soit te bénir, nous voulons que ce soit te rendre grâce, Oui, tu nous dis dans ce somme que nous devons, tu nous, tu nous dis que nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage, et comme les troupeaux, tu aimes que tes, les troupeaux doivent être toujours autour de leur, de leur berger, Tu nous appelles toujours, chaque soir, à venir nous attrouper autour de toi. Parce que nous sommes ton, ton, ton troupeau. Tu veux que nous venions nous, nous attrouper autour de toi pour recevoir de toi la nourriture, pour recevoir les pansements. Parce que c'est toi qui guéris, c'était le, le berger qui guérit les brebis. Et nous, tu nous appelles ce soir encore pour nous guérir, pour penser nos plaies, pour penser nos, nos petits bobos. Tu viens encore pour nous, pour nous montrer ton amour pour prendre les plus petits, ceux qui sont fatigués, comme le berger, il prend dans ses mains les brebis, les, les brebis qui sont faibles, qui ont besoin d'être de l'attention, tu viens faire nous donner de l'attention, tu viens nous porter, nous qui sommes ceux qui sont faibles, ceux qui ont été affaiblis par une situation, et ce soir encore, tu nous appelles à se rendre de vous, tu nous appelles à se rendre de vous, nous sommes ton troupeau, nous sommes ton, nous venons ce soir, Jésus, nous a autour de toi, toi qui es le meilleur berger, toi qui es le bon berger, toi qui c'est le berger qui, qui, qui, qui sait à quel moment il faut prendre dans ses, le, la, la brebis dans ses mains, À quel moment tu réalises aussi souvent que tous les brebis ne sont pas là. Tu comptes les brebis et tu te rends compte qu'il y a un, un brebis, euh, une, une brebis qui a disparu qui n'est pas là. Et tu laisses les 99 pour aller chercher cette brebis qui a disparu. Oui, c'est toi le meilleur des, des, des bergers. Et nous venons encore ce soir. Et pendant que nous sommes là, en train de nous connecter, tu vas voir qu'il y a une brebis qui a besoin de, de, de toi ce soir et tu vas aller la chercher pour la connecter à ce temps. Parce qu'il y a eu des moments où on n'avait pas prévu même se connecter les soirs, mais d'une manière, on ne sait pas comment, mais on tombe. Et on, on, a, on, on ouvre Facebook alors qu'on n'avait pas prévu nous connecter. On ouvre Facebook et on tombe sur, sur le direct. Et c'est comme ça toi tu agis. Seigneur, que ce soit encore, tu iras chercher une brebis qui a besoin de toi, qui ne peut-être ne réalise pas qu'elle a besoin de toi, mais toi tu sais qu'elle a besoin de toi, elle a besoin de venir t'adorer, elle a besoin peut-être de venir s'asseoir, d'écouter, d'écouter un cantique, d'écouter une voix par laquelle tu vas passer pour, pour, pour t'occuper de cette brebis. Sois élevé. Sois béni, Seigneur, nous élevons nos vies vers toi. Oh nous élevons nos vies vers ben Toi. Oh nous élevons nos vies. Oui nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers ben Oh nous élevons nos vies. « Vais-toi, Jésus, ô oh mon roi, oui, nous élevons nos vies, vais-toi, nous élevons nos vies, oui, nous élevons nos vies, nous élevons nos vies, vais-toi, tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, éternellement, tu es Dieu, Yahweh, oui. Dieu, tu es Dieu, tu es roi, tu es roi, roi. Tu es notre roi. Et tu nous dis encore, nous sommes sans entrer dans ses dans, parvis avec tes louanges. Dans, entrer dans ses portes avec tes louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Oui, nous, tu nous donnes, tu nous demandes d'entrer dans tes portes avec des louanges. Seigneur, nous voulons nous exercer à te louer, avoir l'habitude de te louer, parce que dans quelques jours, nous allons franchir une grande porte. Nous allons, par ta grâce, franchir une très grande porte, la porte d'une nouvelle année. Et nous ne pouvons pas rentrer dans cette grande porte sans louange sur nos lèvres. Nous ne pouvons pas rentrer, nous approcher même de cette porte-là sans te louer. Sans, nous ne pouvons pas approcher cette porte-là avec des lèvres sans louange. Et pour cela, Seigneur, tu nous demandes de te louer parce que tu veux que nous, nous ayons cette habitude de te louer. Nous ayons, cette, nous ayons des cantiques sur nos lèvres, des cantiques dans nos cœurs, parce qu'il est important de nous approcher de cette porte-là, avec des louanges, parce que chaque jour, tu nous donnes une porte, une porte qui s'ouvre chaque du jour, d'aujourd'hui du jusqu'à demain, il y a une porte, une porte que tu nous donnes, les portes des jours, les portes des semaines, les portes des mois et la porte de l'année, et tu nous demandes, Seigneur, de nous approcher, de rentrer, de franchir tes portes avec des louanges, mais si nous n'avons pas la de te louer. Comment est-ce que nous pouvons franchir les portes avec des louanges Comment nous pouvons franchir tes portes avec les louanges. C'est pour cela que tu nous appelles sur cette plateforme pour te louer, pour nous exercer, pour être à l'école de la louange, pour être à l'école de la louange, pour que la louange soit un don pour nous, une facilité, pour que la louange soit quelque chose de naturel pour nous. La louange, c'est quelque chose de normal pour nous, de nature, qui nous vient d'une manière naturelle. Qu'on puisse nous dire qu'à tout moment, nous puissions faire donner un cantique. Oui, dans nos cœurs, dans notre esprit, même dans notre sommeil, au réveil, que la... Les cantiques soient à nos, dans nos, sur nos lèvres. Et nous voulons ce soir encore nous exercer, Seigneur, à te louer. Parce que c'est toi qui fais de nous des adorateurs. C'est toi qui fais de nous des adorateurs. Tu veux que nous imitions les anges et les archanges qui se tiennent devant ton trône. oh Seigneur, sois béni. Merci, Seigneur. Sois élevé, Papa. Nous te rendons grâce. Nous louons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, béni sois-tu, mon sauveur. Béni sois-tu, mon roi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni sois le Dieu d'Israël. Je veux te bénir, Père. Oh, Yahweh. Oh, béni sois le Dieu d'Israël. Oh, ah, ah. Le Dieu, il est ton Dieu, il est ton Dieu, le Dieu de ton pays, le Dieu de ta nation, le Dieu de ta maison, ton Dieu, le Dieu de tes enfants, le Dieu de ton conjoint, conjoint le Dieu de ta maison, le Dieu de, de, de tout ce que tu possèdes, donc bénis son nom. Alléluia, béni. Alléluia, bénis soit le Dieu d'Israël, Oh, Alléluia. Bénie. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh oui, béni soit le Dieu de nos vies. Alléluia, béni soit le Dieu de nos vies. Oh Jésus, c'est de toi, il s'agit. Oui, béni soit le Dieu d'Abraham. Oh Alléluia, béni soit le Dieu d'Abraham. Oh Alléluia. bénis-le, bénis notre Seigneur il mérite l'adoration il mérite que tu le bénisses Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu. Nous aimons qu'on nous bénisse. Nous voulons souvent qu'on nous bénisse. Nous voulons que nos pères biologiques, nos parents biologiques nous bénissent. Nous, sou nous prions souvent. Nous allons souvent voir nos pères spirituels, nos mains spirituelles pour nous bénir. Nous, nous souvent même, nous bénissons nous, nos enfants. Nous bénissons nos frères nous bénissons nos activités, mais nous devons bénir aussi notre Seigneur, parce que c'est lui. Il n'a même pas besoin de, notre, de nos bénédictions, il n'a même pas besoin. Mais en fait, lorsque nous le bénissons, cette bénédiction retourne sur nous, retourne dans nos vies, parce que Dieu n'a pas besoin de nous. En fait, si nous réalisons, il n'a pas besoin que nous disions... Tu es béni, Seigneur. Parce que le fait que nous le proclamions que nous ne le fassions pas, il est demeure béni. Ce que nous disons n'ajoute rien à ce qu'il est. Ce que nous disons n'ajoute rien à ce qu'il est. Il est Dieu avant nous. Il est Dieu sans nous. Il est Dieu après nous. Il est Dieu. Donc, quand nous bénissons notre Seigneur, en fait, nous nous bénissons nous-mêmes. Parce que quand nous le bénissons, cette bénédiction que nous élevons vers lui, retourne à nous. Retourne sur nos vies. Retourne Retourne dans nos maisons, retourne sur nos enfants et toutes ces personnes pour qui nous prions. La bénédiction que nous élevons, la bénédiction que nous proclamons, fait notre Dieu, notre Dieu, qui n'a pas besoin de nous. Parce que la Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais nous bénissons notre Dieu. Est-ce que nous nous demandons pourquoi être en fait nous bénissons Il nous demande de le bénir parce qu'en fait, c'est en le bénissant que la bénédiction retourne vers nous. Parce que c'est lui en fait qui nous bénit. Il utilise nos paroles. Pour nous bénir, Il utilise les les la il a dit de notre cœur. Quand tu bénis ton Dieu, c'est la Je sais pas comment expliquer c'est la la disposition de ton cœur pendant que tu bénis ton Dieu, pendant que tu le loues, pendant que tu loues son nom, pendant que tu dis Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu mérites d'être béni. La disposition de notre cœur, notre cœur est tellement rempli de reconnaissance. Notre cœur est tellement rempli de, de de de de bonté envers notre Dieu. Notre cœur est rempli de de joie, de ce que nous sommes en train de faire quelque chose, de dire quelque chose qui est, qui, qui est vrai, qui est sincère. Et en retour, le Seigneur ramène cette bénédiction sur nous parce que s'il est bon. Il est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est glorieux. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons Dieu. Louons Dieu, il est bon de le bénir, alléluia. Il est bon de le bénir, alléluia. Il est bon de bénir Dieu. Bénissons Dieu, bénissons Dieu. Il est bon de l'acclamer, alléluia. Il est bon de l'acclamer, alléluia. Il est bon de l'acclamer, oh, acclamons Dieu, acclamons Dieu. Dieu est bon, alléluia, il est bon, Dieu est bon, alléluia, il est bon. Mon Dieu est bon, alléluia, il est bon, Dieu est bon, alléluia, il est bon. Il nous a donné Alléluia, cette plateforme, Alléluia, il est bon, Alléluia, il est beau. Il nous a gardés, Alléluia, cette année, Alléluia, il est bon, Alléluia, il est beau. Il nous a bénis, Alléluia, tous les jours, Alléluia, de nos vies, Alléluia, il est bon. Oui, il est bon de le bénir, Alléluia. Il est bon de le bénir, Alléluia. Il est bon de le bénir. Oh, bénissons Dieu. Oh, bénissons Dieu, oui, adoratrice. Ah, bénis ton Seigneur. Bénis ton Papa. Bénis ton papa, bénis ton papa, bénis-le. Il mérite notre, que nous le bénissons. Il mérite que nous chantions ses louanges. Il mérite notre adoration. Il mérite notre action de grâce. Il mérite que nos cœurs se répandent oh, devant sa face. Il mérite que nous soyons devant lui pour le bénir, pour l'adorer, pour le célébrer. Il il mérite notre attention, il mérite notre reconnaissance. Il mérite, car nous sommes son peuple, car nous sommes le troupeau de son pâturage, car sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Car sans lui, nous, comme les brebis ne peuvent pas vivre sans leur berger, parce qu'ils peuvent se perdre, ils peuvent tomber dans des pièges, ils peuvent tomber dans des trous. Sans notre berger, notre papa, notre Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Il n'est pas possible de vivre sans Dieu. Il n'est pas possible sans de vivre sans Jésus-Christ de Nazareth. Oh, koura chérie de kendekoura. Rendekiri, Seigneur, nous te savons, Dieu, nous te connaissons, nous voulons encore proclamer ce soir encore que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas vivre. Sans toi, nous ne pouvons pas, oui, Seigneur, avoir la vie, la vie dont nous avons besoin ne pouvons pas grandir spirituellement sans toi ne pouvons pas prospérer spirituellement sans toi notre âme ne peut pas vivre Seigneur parce que tu dis dans ta peau que toute âme m'appartient oui, toute âme t'appartient sans toi notre âme meurt oh Seigneur et nous ne voulons pas la mort de notre âme nous ne voulons pas, nous voulons prospérer nous voulons que notre âme prospère pour que nous puissions aussi prospérer Seigneur tu nous ne voulons pas vivre sans toi Ô oh, Seigneur, nous ne pouvons pas exister. Nous ne voulons pas vivre sans toi. Nous ne voulons pas marcher sans toi. Nous ne voulons pas fonctionner sans toi. Nous ne voulons pas fonctionner sans toi. Ô oh, Seigneur, nous voici ce soir encore devant ton saint trône Pour te lever. Christ est élevé, oh élevé, mon Dieu est élevé, il est élevé, oh élevé, oui Christ est élevé, oh élevé, mon Dieu est élevé, il est élevé, oh adoré. Oui, Christ est adoré, oh adoré, papa est adoré, mon Dieu est adoré. Dieu. Christ est proclamé. Nous proclamons ton nom dans toutes les nations où tu nous as placés. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom sur la terre. Nous proclamons ton nom dans nos familles. Nous proclamons ta majesté. Nous proclamons que tu es mort et que tu es ressuscité dans les morts le troisième jour. Nous proclamons que tu es vivant. Oh, que tu es vivant, que tu n'es pas mort. Oui, les autres dieux. Il y a des gens qui ont des dieux qui sont morts. Des dieux qui sont morts. Il y a des gens qui, qui disent qu'ils sont, le Dieu sont des prophètes. Oui, il y a beaucoup de choses que nous entendons, que nous voyons. Mais ce que nous savons, oh, nous qui sommes sur cette plateforme, nous savons que c'est toi qui es notre Dieu. Et que tu n'es pas mort. Parce que le tombeau a été trouvé vide. Même les linges qu'on qu avait pris pour, pour t'envelopper, Seigneur, ces linges étaient là. La Bible dit que tu avais plié même le linge qu'on avait pris pour, pour attacher ta tête. Le pli avait été et tu l'avais déposé. Lui, le tombeau était totalement vide. Le tombeau était vide, les linges qui étaient là, qui t'ont emballé, emballé étaient là. Lazare est sorti avec les linges parce que tu as dit, déliez-le. Mais toi, Jésus, on n'a pas eu besoin de te délier. On n'a pas eu besoin de te délier. Les linges qui t'enveloppaient étaient là, dans le tombeau, vide. Oh Seigneur! Tu es vraiment adoré. Tu es vraiment vivant. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu n'est pas, pas mort. Il est vivant. Il est plus vivant que toi et moi, adoratrice. Il est plus vivant que toi et moi, adorateur. Il est vivant. Il vit. Il règne. Il, il règne de siècle en siècle. Il est avec nous. Et c'est notre foi. Et c'est notre témoignage. C'est ce que nous témoignons. C'est ce que nous confessons. Que Christ est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant, il règne des siècles en siècles. Il règne et il nous donne la vie. Il nous donne la vie et ce soir, comme la parole dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ le entre les morts est capable de donner vie à nos corps mortels. Et le Saint-Esprit, ce même esprit qui a, qui, a, qui a visité Jésus dans le tombeau, qui lui a redonné la vie, ce Saint-Esprit est parmi nous ce soir. Le Saint-Esprit est agissant parmi nous ce soir. Le Saint-Esprit est en nous ce soir. Dans nos corps, dans notre esprit, dans notre à notre... il donne vie notre régénère notre esprit. Il régénère notre esprit et il, ré... il redonne vie. Il renouvelle, il, il restaure notre âme et il donne vie à notre corps mortel, il donne vie à nos organes, il donne vie à nos organes parce qu'il est l'esprit de vie, il est l'esprit de vie, il est l'esprit de, de Jésus-Christ de Nazareth, il est cet esprit qui vit, Jésus vit en nous, il vit en nous par son esprit saint et c'est pour cela que nous avons la force de proclamer son nom, c'est pour cela que nous avons la force de louer. Son nom. C'est pour ça qu'il nous donne d'avoir cette discipline de, de tout faire pour nous connecter les soirs à 21h. Ô Seigneur, nous te bénissons. Ô oh, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom très haut oh, Jésus. Jésus, Seigneur, nous élevons ton nom très haut. Oh, nous élevons ton nom très haut. Comme une bannière dans nos vies. Seigneur, tu es notre bannière. Oui, nous élevons ta majesté. Oui, Seigneur, Jésus, c'est toi. Oh, nous élevons ta majesté. Oh, nous élevons ta majesté dans notre vie en cette soirée. Oh, nous Saint-Esprit. Oh, Paraclée, c'est toi qui règne. Oh, nous élevons le Saint-Esprit. Oh, nous élevons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette soirée. Oui, quoique nous ne sommes pas dans la même ville, dans le même pays. Mais le Saint-Esprit au milieu de nous dans cette soirée. Ah, notre Seigneur, il est puissant. Il fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. Nous élevons le Saint-Esprit. Oh, nous élevons le Paraclet. Oh, nous élevons le soirée c'est toi Saint Esprit de Dieu tu es ce feu que Dieu allume au milieu de nous en ce soir comme dans les temps d'hiver lorsque nous nous retrouvons dehors on met souvent le feu ou bien même au village lorsque soit dans la nuit on met le feu tout le monde se rassemble autour du feu pour que on puisse se réchauffer et pour, raconter, pour se raconter des histoires, pour, pour former un autour du feu, pour cette communion fraternelle. Et c'est ce que tu fais ce soir, Esprit de Dieu, oui. C'est ce que tu fais ce soir. Tu viens au milieu de nous comme un feu, pour que nous puissions nous, nous rapprocher ce soir. Oui, nous nous rapprochons autour de ce feu que le Seigneur met au milieu de nous sur cette plateforme en ce moment précis pour nous réchauffer, pour nous réchauffer, pour que le Seigneur vienne nous parler, pour que le Seigneur vienne parler à nos cœurs, même s'il n'y a pas de, pas de passage spécifique, mais le Seigneur viendra parler à nos cœurs selon sa décision, selon son projet pour cette heure, pour, cette, pour cet instant. Nous, le feu est au milieu de nous, le Seigneur met un feu au milieu de nous en ce moment, parce qu'il sait qu'il se rend compte que nous avons besoin d'être réchauffés réchauffé nous avons besoin il y a quelque chose dans notre vie qui a besoin d'être réchauffé parce qu'il y a un froid qui est venu dans notre vie il y a un froid qui est rentré dans un aspect de notre vie et que le feu est allumé en ce soir pour que cet aspect de notre vie soit réchauffé je ne sais pas pour toi je ne sais pas pour l'adoratrice qui m'entend, je ne sais pas pour l'adorateur qui m'entend, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a envoyé un feu en ce moment au milieu de nous. Et nous, nous sommes rassemblés autour de ce feu. Nous formons un, une, un, un cercle autour de ce feu qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur nous, comme Jésus le dit, pour que le Saint-Esprit nous réchauffe, pour que le feu de Dieu qu'il allume en ce moment au milieu de nous, nous réchauffe. C'est à toi, mon adoratrice, c'est à toi, adorateur, de tendre ta main vers ce feu-là, comme on le fait souvent quand nous sommes autour du feu. Pour que le feu réchauffe nos mains, c'est à toi maintenant d'étendre ta main vers ce feu. Pour que ce feu te chauffe, c'est à toi d'étendre l'aspect de ta vie qui a besoin d'être réchauffé par le feu divin. Pour que cet aspect de ta vie soit réchauffé, à toi maintenant de le faire. Au nom de Jésus, nous élevons le Saint-Esprit. Oh, nous élevons le Saint-Esprit. Oh, nous élevons le Saint-Esprit. Au milieu de nous, en cette soirée. Oh, nous élevons le feu. La flamme divine, c'est toi, esprit de Dieu. Hmm. Oui, nous élevons le paraclet. Oh, nous élevons le paraclet. Au milieu de nous, en cette soirée. Nous t'accueillons, esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Oh, nous accueillons le Saint-Esprit. Et nous te bénissons, nous te bénissons. Oh Seigneur, nous accueillons le Saint-Esprit. Au milieu de nous, en cette soirée, nous bénissons le Saint-Esprit. Oh, nous bénissons le Saint-Esprit. Oui, nous bénissons le Saint-Esprit. Au milieu de nous, en cette soirée, nous bénissons le Paraclet. Oh, nous bénissons le paraclet. Oh, nous bénissons le paraclet. Au milieu de nous, en cette soirée, nous voulons te bénir, Esprit de Dieu. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons t'élever. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Paraclé, Couré, de Kendeko, Kampachere, de Kendeko. rendez de Kendeko, Kampachere, de Oh, Esprit de Dieu, nous te saluons. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Esprit de Dieu, nous élevons ton nom. Esprit de Dieu, nous proclamons ta majesté. Nous te savons puissant. Nous te savons agissant au milieu de nous. Nous te savons agissant au milieu de nous. Nous savons que tu es notre Dieu. Nous savons que tu es l'esprit du Dieu vivant. Nous savons que tu es l'esprit dont Joël parlait. Nous savons que tu es la promesse de Dieu. Nous savons que c'est toi qui viens au milieu de nous, qui nous fait attester, qui nous fait dire que nous sommes enfants de Dieu. Oh, nous te bénissons, Saint Esprit de Dieu. Nous te bénissons, saint Esprit de Dieu. Nous te bénissons, saint Esprit de Dieu. Kora de kende kora Rende kiri de kinda kora kamba de kende Rende kiri de kinda kora de kende kora de kende Rende kiri de kinda kora de kende Rende kiri de kinda kora kamba de kende kora Oh, nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Rakambache, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, sois béni. La rouage. La roaé. La roue et la roa. Hmm. <laughs> notre adoration ce soir, reçois notre louange, reçois notre acclamation, reçois notre action de grâce, Saint Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de notre Papa, le Paraclet, la sagesse de notre Dieu, la gloire de notre Père, l'amour de notre Dieu, oh, la sainteté, la puissance de notre Dieu, la sagesse de notre Dieu, la beauté de notre Père, c'est toi. Oh, sois élevé, Esprit de Dieu, Paraclet, amour de notre Père. Nous te bénissons, nous te nous te glorifions, nous te rendons grâce soit élevé, soit adoré soit béni il y a ce passage qui m'est venu à cœur pendant l'adoration c'est euh, acte 2 acte 2 verset 41 acte 2 verset, acte 2 verset 41 qui dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour là le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 ah, alléluia et c'est ce passage qui m'est venu pendant ce temps d'adoration. Nous savons que ce passage se situe à la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est venu sur les, les, les, les apôtres. Ils ont été effusés et Pierre s'est tenu devant tout ce peuple qui était rassemblé à Jérusalem. Et il a prêché Jésus-Christ de Nazareth. Il a prêché, il a annoncé que celui, cet homme que vous avez, qui a été crucifié il y a quelques jours, bon, il y a eu un temps, cet homme qui avait été crucifié à Jérusalem, que tout le monde avait vu, étendu sur cette croix, qui a été enseveli. Ce même homme est sorti vivant trois jours après. Et c'est cet homme-là qu'il a annoncé. Il a annoncé Jésus-Christ de Nazareth. Il a annoncé Jésus. Et ce jour-là, les gens, certaines personnes ont demandé mais qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Il leur a dit, répentez vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Et c'est la suite qui dit que ceux qui ont accepté d'être baptisés et de recevoir le Saint-Esprit étaient environ 3 000 âmes et je prie c'est juste un petit passage que je veux c'est juste une petite pa pa une parole que je dis je prie pour que comme que le Saint-Esprit agisse au travers de nous comme il agit dans la vie de pierre parce que nous savons que pierre était heureux. il était il était il était il n'était pas chiable sa parole n'était pas fiable il pouvait dire quelque chose aujourd'hui et demain c'est comme si ce n'était pas la même personne qui avait parlé. Il pas, sa parole n'était pas une parole d'honneur. Il était, il, était, il, il était peureux. Il était improductif. Il était improductif parce qu'il pouvait pêcher toute une nuit et ne rien rapporter, et ne rien prendre. Il avait toutes tout ces choses dans sa vie. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu et que le Saint-Esprit l'a visité, en une fraction de seconde, nous avons vu un pierre euh, qui, qui n'avait pas peur, qui n'avait plus peur de prendre la parole il était bold il était, il, il était, il était rempli du feu du Saint-Esprit, il n'avait plus peur de qui que ce soit il s'est levé, il s'est arrêté il a pris la parole il a pris son titre de parce que Jésus lui avait dit je te confie mon, ma, ma, mes brebis et il a pris ce rôle là il a, il a pris ce, ce manteau de, de chef, il s'est tenu il n'a pas demandé à ce qu'une personne lui tende le micro. Il s'est levé, il a parlé devant le peuple. Il a annoncé Jésus-Christ et Nazareth. Et la suite, il a porté du fruit. Parce que par sa prédication, une, une seule fois, de, un seul jour de prédication, il y a eu 3000 personnes qui ont été converties. Je prie que ce soir, que le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, que le Seigneur nous a envoyé ce soir encore, fasse de nous des personnes transformées comme Pierre. Que nous ne soyons plus instables, que nous ne soyons plus que la peur quitte nos vies, que la peur quitte nos cœurs par rapport à tous les lieux où nous avons peur, les raisons pour lesquelles nous avons peur. Si nous avons peur pour le travail, nous avons peur pour nos enfants, nous avons peur pour notre santé, nous avons peur de prendre la parole devant les gens, nous avons peur de sortir de notre zone de confort par rapport à ce que le Seigneur veut que nous fassions pour son œuvre. Nous avons peur de, de nous engager dans une, pour une situation de nous engager, de donner notre vie parce que nous avons peur de, de, de, de, de ce que les gens diront, nous avons peur de sortir de notre zone de confort, parce qu'on on on est tellement habitué à notre cocon, on est tellement habitué à ce que nous, à notre habitude, on ne veut pas se, se, on veut continuer nos vies. Je prie qu'en 2022, que comme Pierre, nous puissions sortir pour annoncer ce que le Seigneur veut que nous annoncions, ça peut être un ministère, ça peut être une activité, ça peut être, ça peut être aller de l'avant dans ce que nous sommes déjà. Je prie que le Seigneur nous donne de, de, de porter du fruit, comme tu as porté du fruit, en pas une seule prédication, que nous portions du fruit. Que parce que la Bible déclare que le travail de la main produit de l'abondance, que ce jour, jour qu'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit qui est au milieu de nous, que nous puissions porter du que nos mains produisent de l'abondance au nom de Jésus, et que le Saint-Esprit agisse par notre, par notre vie, que nous soyons reconnus pour des, comme des personnes qui tiennent leur parole, que ce que cette personne dit, qu'elle le dit, mais ça doit lui coûter, elle le fait. Elle le fait, que nous soyons des personnes d'honneur. Que nous, au nom de Jésus, que nous sommes des personnes d'honneur de notre... Quand on dit oui, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et que nous ne puissions pas dire aussi oui pour faire plaisir alors que ce n'est pas dans la, dans la volonté du Père que nous soyons connectés au Saint-Esprit pour que notre oui soit le oui du Saint-Esprit, que nous soyons que nous puissions dire oui quand le Seigneur veut que nous disions oui et que nous disions non lorsque nous, le Seigneur nous a dit non et que parce que nous ne voulons pas blesser ou bien frustrer les nos familles les gens nous allons dire non, oui alors que le Seigneur nous a dit de dire non qu'en 2022 que le Seigneur fasse de nous des personnes selon son cœur des adorateurs et adoratrices selon son cœur au nom de Jésus, pour que nous puissions porter du fruit dans tous les Aspects dans, dans, de nos vies. Parce que nous, devenons, nous ne pouvons pas être bébés spirituels. Que cette plateforme porte du fruit. Que cette plateforme, je prie que cette plateforme porte du fruit. C'est vrai que ce n'est pas le nombre de connectés qui compte, mais que le Seigneur envoie aussi de nouvelles personnes pour se connecter. Un autre d'adoration, que le Seigneur dispose les cœurs, toutes ces personnes qui sont sur cette plateforme, qui ont accepté d'être sur cette plateforme, se rendent compte qu'il y a quelque chose de grand qui se passe dans cette, sur cette plateforme. Souvent, nous voulons voir ce que ça a produit avant de nous engager. Oh, on va voir où ça va les amener. Souvent, nous voulons voir que le produit, mais souvent, le Seigneur aussi veut le voir, nous, notre leap of faith, comme on, les Anglais le disent, ton bon, ton bon de foi, c'est-à-dire que tu t'engages sans avoir déjà vu, tu t'engages dans la foi du « Ok, cette plateforme, elle existe, je vais m'engager et on va bâtir ensemble. » ensemble. Donc, je prie que des personnes rentrent dans cette vision, qu'il y ait plus de personnes qui rentrent dans cette vision pour que à notre temps de, de 21, il y ait plus de 10 personnes et plus de 20 personnes qui se connectent et qu'ensemble, le, le Seigneur nous bâtisse ensemble. Nous sommes sa maison, nous sommes son temple. Je prie que le Seigneur envoie des personnes pour nous bâtir, pour nous bâtir ensemble, que 2022 soit une année de productivité, qu'il y ait 3000 convertis, qu'il y ait 3000 productions dans nos vies, dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Que nos enfants soient productifs, à l'école et dans les universités dans les grandes écoles. Que nos finances produisent, que nos travaux, tout ce que nous avons semé. Je prie pour tous ceux qui sont sur cette plateforme au nom de Jésus, quel que soit le domaine d'activité, pour être servante ou ser, servant, serviteurs de Dieu. Je prie que le Seigneur te, dispo, te dispose pour que tu puisses enfanter, vous puissiez enfanter encore plus d'âmes de, de, dans la foi au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont, qui ont ministère de chante. Et donc, je prie, je prie que le Seigneur fasse enfant, vous produisez beaucoup, beaucoup de, de cantiques qui vont, qui vont toucher, qui vont convertir, qui vont faire que le Seigneur, vous serez propulsé, lancé, connu pour la, la gloire de Dieu. Donc, je prie pour tous ceux qui sont qui sont malades, que je prie que le Seigneur produise beaucoup, 3000, 3000 guérisons, qu'il y ait beaucoup de guérisons dans les corps qui sont malades au nom de Dieu. Je prie pour ceux qui sont combattus de manière spirituelle. Je prie que les ennemis se retrouvent à terre et que... Le le Seigneur fasse, que vous puissiez, vos pieds soient sur la tête de nos ennemis, et que nos ennemis soient tous, qu'ils voient la grandeur de Dieu, qu'il y ait un renversement de situation, qu'il y ait un renversement de situation, puisqu'ils sachent que ce cet adoratrice, cet adorateur, on ne joue pas avec lui, c'est Dieu même qui vit en lui, et qui se retrouve tous à la terre au nom de Dieu, je, je prie pour ceux qui sont dans les activités, dans les entreprises, je prie que vos, que nos entreprises prospèrent portent du fruit, qu'il y ait des 3000, 3000 3000 productions dans le nom de Jésus. Je prie pour tout, pour nos enfants, pour ceux qui cherchent les bébés. Que le Seigneur le Dieu dit dans son. Il a dit dans, dans mon territoire, on ne connaîtra pas de stérile. Que la stérile enfante cette fois dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour tout. Ceux qui veulent se marier, que le Seigneur, que le Seigneur apporte l'homme. Les femmes qui se là du Seigneur, peuple l'homme, et que l'homme les cherche. Nous appelons cet homme-là à chercher les femmes, à chercher la sévère, la restauratrice qui est, qui est en quête de ce mariage. Dans le nom, je prie pour la restauration de nos fondements, de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Je prie, Seigneur. Tu connais les sujets que tes adorateurs et adoratrices te présentent ici. Je te les présente, Père. Au nom de Jésus. Par le feu que tu as allumé au milieu de nous ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce. Je veux te dire merci. Hallelujah Hosanna, Hallelujah Hosanna Oh, Alléluia, Hosanna, oh, oui, Seigneur, tu veux que nous ayons de gloire en gloire, comme tu l'as fait pour Pierre, je prie, Seigneur, oh, abondance sur abondance, Père, pour la gloire de ton saint nom que cette plateforme soit encore, Père, que les plateformes, cette plateforme soit encore plus bénie, que les témoignages soient commencés, que ces témoignages commencent, commencent, continuent, continuent, Seigneur, beaucoup de témoignages, Ok Seigneur jusqu'en janvier janvier 2022 soit le mois où les témoignages chaque soir quand nous nous connectons que nous entendions Seigneur des, des témoignages pour la gloire de ton nom pour la gloire de ton nom pour la gloire de ton nom Père pour que Seigneur oh, en avril lorsqu'il y aura les deux ans de célébration que tout le monde soit là encore pour redire ces témoignages, pour raconter encore ces témoignages. Pour ceux qui n'auraient pas entendu, que ces témoignages soient dit, qu'on n'attende pas en avril, mais depuis janvier déjà, qu'on commence à, à accumuler, à accumuler, à écrire les témoignages. écrit jusqu'à ce que avril arrive et que ce soit un livre de témoignages dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh hallelujah ozana oh, hallelujah ozana oh, hallelujah hallelujah ozana oh, oh hallelujah ozana oh, oh hallelujah ozana oh, oh hallelujah ozana oh hallelujah ozana hallelujah hallelujah ozana oh hallelujah ozana Oh, Alléluia, Hosanna, oui, Alléluia, Hosanna. Oh, les anges louent, le saigne, oh, les séraphins le proclament. Oui, les cheveux le loup, oui, et moi je veux les chanter. Oh, les anges louent le saigne, oui, les séraphins le proclament. Oh, les cheveux rubés, le loup. Oui, et moi, reine, je veux le chanter. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Oh, Oh alléluia Hosanna Alléluia Alléluia Hosanna Oh alléluia Hosanna Oh alléluia Hosanna Oh alléluia Hosanna Alléluia Nous allons terminer avec le cantique de Hosanna de notre bien-aimé de Derek Jones Contre... Fini avec son cantique, Hosanna, pour bénir notre Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux, notre Seigneur, celui qui règne de en éternité. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce temps encore. Nous élevons ton nom, nous te rendons grâce. Oh, béni, Seigneur, nous voulons crier, Hosanna, pour bénir ton nom, Seigneur. Célébrer ton nom, Seigneur, pour t'adorer, nous te rendons grâce. Béni soit tu Seigneur, béni soit tu Seigneur, béni soit tu Seigneur, oh Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tout, pour tout, pour tout. Oh béni soit tu Seigneur. Hosanna. Oh, oh merci Seigneur. Hosanna. Oh Rakamba shiri. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, Oh, Oh, Tout-Puissant, qui règne! Il est digne de louange. Hosanna Ah, Seigneur, tu es merveilleux! Oh, Oh, il a loué son, C'est son, oué son, oué son, oué son, oué son, oué Il oué son, oué son, il oué son, Oh oui, nous avons oui tu es notre assurance Seigneur. Oh j'ai mis ma confiance, nous avons mis notre confiance, notre soin, en cette Dieu. Oh il est notre Dieu. Il est, il règne, il était, il vient tous les jours. Oh Hosanna. Oh oui, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu que toi, Seigneur. Oh, oh Zana, il n'y a pas de Dieu que toi, Seigneur. Oh, oh Zana, oui Seigneur c'est toi ce qui règles oh, oh Zana, oui ton nom, oh oui, il est Yeshua, Mashiach oh, oh, oui c'est le Dieu tout puissant. Oh le roi de gloire, le Seigneur, le Seigneur. Oh tu reviens bientôt, Seigneur. Oh, quoi que vivant, oui, tu règnes bien, Seigneur, pour ton Église. Oh, oh Sana. Oh, Dieu, oh, oui, Seigneur, tu, tu, tu règnes. Oh, oh, oui, le véritable Seigneur. C'est toi, oui, c'est toi, Jésus. puissant. C'est toi, c'est toi, Jésus. Oh, gars, c'est toi. Oui, Seigneur, c'est toi, notre Seigneur. C'est notre Dieu, c'est notre roi. Nous te bénissons. Oh, l'agneau sur le trône élevé, c'est toi, Jésus. Oh, oui, Seigneur. Oh, le Dieu tout-puissant. Tu reviens bientôt, Seigneur. Et nous t'adorons, nous te célébrons. Nous bénissons ton nom. Oh, Jésus. Il n'y a que il n a Dieu que toi. Notre Seigneur, le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul roi. Oh, oh Zana. Oh, oh, Zana. Oui, Seigneur. Oh, ton nom est Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua, Mashiach. Oh, notre Seigneur, notre Dieu, celui qui répond toujours, qui répond toujours. Tu reviens bien, ton Seigneur, nous t'adorons. Oh, oui, tu reviens bien. Tout ton église, oh, soit béni, Jésus. Nous t'adorons. Oh, Zana, pour chérie le les pour la merci, Seigneur. Oh, Zana, oh, oh, nous bénissons ton nom. Le tout puissant Dieu, c'est toi. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi c'est toi qui change nos vies Seigneur Si cette plateforme qui nous a rassemblés parce que tu veux changer nos vies tu veux faire de nous Seigneur de vrais adorateurs tu veux transformer notre vie et nous te sommes, nous te sommes reconnaissants et reconnaissants Seigneur Sois béni Seigneur. Oh oui, Seigneur, ce soir, tu veux transformer nos vies. Tu veux transformer, tu veux nous rendre productifs, productifs et productives. Tu veux transformer nos vies. Tu veux nous rendre nous mettre dans l'abondance, Seigneur. L'abondance spirituelle, physique, matérielle. Oh Seigneur, tout cela, c'est ton projet pour nous. Hosanna, Seigneur. Hosanna, Jésus. Oh, Danna. Oh Zana. Oh oui Seigneur, oh, oh Zana, oh nous bénissons ton nom, oh, oh Zana, bénis sois-tu Seigneur, oh, oh Zana. oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour cette soirée. Oh, ce 23 euh, décembre. De Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ce rendez-vous qui n'a pas été, que tu as permis encore. Que tu puisses prier quelqu'un encore pour, pour conduire ce temps d'adoration. Pour ce que tu es venu nous dire. Pour la parole que tu es venu nous donner. Parce que tu, tu nous transformes. Pour ce que ce projet d'abondance, ce projet d'abondance que tu es venu déposer en nous, cette graine d'abondance que tu es venue semer dans la tête de nos vies. Parce que tu t'envoies ton esprit pour cette graine et nous savons que nous elle exportera du fruit cette graine va grandir, va devenir un arbre, un arbre puissant un arbre fort qui va donner encore du fruit pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus sois béni Seigneur sois élevé, nous te disons merci Seigneur, Alléluia Alléluia, Shalom, Shalom Adorateur, Adoratrice et puis encore que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur encore nous multiplie et nous garde, nous protège au de cette nuit. Mais c'était vraiment un plaisir d'avoir conduit encore ce, ce temps d'adoration que le Seigneur encore nous garde, nous protège au de cette nuit qu'il veille sur nos maisons, que les anges campent autour de nous et, nous, et qui nous permettent de nous rassembler demain, de nous retrouver encore demain à 21h GMT pour encore un temps dans sa présence, un temps dans ses parvis pour la gloire de son Seigneur au nom de Jésus. Soyez bénis, je vous aime. Bonne soirée, good night, bye bye.